Bonjour et bienvenue dans Prends ça dans ta palle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roman paru cette année chez Flammarion. C'est le premier roman d'une auteure sud-américaine, Agustina Basterica, et qui s'intitule « Cadavres exquis ». Ce roman est une dystopie dans laquelle un virus a infecté tous les animaux, un virus mortel pour les humains. Et pour pallier le manque de viande, des scientifiques mettent au point une technique d'élevage industriel de viande humaine. L'anthropophagie devient alors légale et on suit le personnage principal, Marcos Tejo, qui travaille dans une chaîne d'abattage de viande dite « spéciale ». Et on découvre avec lui euh, l'ensemble de la filière, euh, la, les boucheries, les tanneries, mais aussi le monde de la chasse. Alors que Marcos se pose beaucoup de questions sur son travail, sur la moralité qui est liée, sur euh, les tâches... Euh, qui lui incombe, car il est quand même assez haut placé dans, dans cet abattoir. C'est quasi le bras droit du, du PDG de, de l'entreprise. Et donc, il gère euh, toutes les tâches principales de cette filière. Et qu'il est lui-même dans une situation personnelle assez délicate. On lui fait cadeau un jour d'une femelle destinée à la consommation. Et à l'insu de son entourage, il va euh, commencer à s'en occuper et à la traiter peu à peu comme un vrai être humain. Il s'y attache et s'en occupe alors que c'est considéré comme un crime et qu'il est euh, passible de peine de mort. C'est donc un roman, vous l'avez deviné, assez particulier, plutôt malaisant, mais euh, qui soulève des questions d'actualité très très justes. L'auteur emploie une écriture assez froide, plus même clinique, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine distance qui, qui limite le, la sensation de malaise. Elle aborde donc le thème de la surpopulation, celui de la pénurie de viande, tout ce qui est crainte écologique liée à notre société de consommation, on remarque qu'elle s'est beaucoup documentée sur euh, sur l'abattage, sur euh, le cannibalisme, sur le droit des animaux. Elle réussit un tour de main assez incroyable, c'est-à-dire qu'elle nous installe directement dans un monde où une pratique euh, atroce est euh, moralement admise, et c'est assez déstabilisant. Et elle nous conduit comme ça jusqu'à une chute complètement inattendue. Je vous recommande donc vivement cet ouvrage, mais attention, âme sensible, s'abstenir. A bientôt pour une nouvelle rubrique Booktubing sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des